Bon internet on en profite là les grimpeurs n'entendent rien ça c'est des petits trucs qu'on aime bien que vous aimez bien aussi comme ça ça vous permettre de, de découvrir un petit peu les portes secrètes de cette finale je vais aller voir Rémi un petit peu là parce qu'on euh, va parler un peu du sélectif et c'est quand même hallucinant je, tourne, je trouve qu'il y a un gros turnover cette année sur le, les finales de coupe de france de championnat de france si on prend un peu par rapport aux finales de l'année dernière il euh, y a presque que deux leaders qui sont présents de l'année dernière sinon il y a beaucoup de nouveautés alors Comment ça va se passer le sélectif parce que c'est la première partie Alors effectivement, pour te répondre Christopher, il y, euh, y a une forte densité, il y a une grosse dynamique là, au niveau national sur le bloc en ce moment. Donc ce qui explique qu'il y en a beaucoup de gens qui sont euh, très proches et c'est de plus en plus rude de, de se sélectionner, sachant qu'au niveau international, on a toujours le même nombre de quotas. Donc pour résumer l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, et surtout sur la finale, au niveau des sélections, c'est qu'on a deux étapes pour sélectionner les Français et aller ensuite représenter la France en Coupe du Monde. La première étape, ça va être ce soir, où le champion de France et la championne de France vont être immédiatement sélectionnés en équipe de France. Et ensuite, on a dans 15 jours un sélectif qui est organisé à Karma, la nouvelle salle de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade à Fontainebleau qui aura un format un peu plus proche de celui d'une Coupe du Monde où on prendra à nouveau les vainqueurs et pour résumer l'enjeu dans la tête des grimpeurs pour ce soir évidemment il y a d'aller chercher ce titre mais dans un deuxième temps c'est important aussi de bien se classer puisque le dernier critère de sélection c'est un classement combiné entre la place qu'ils vont réaliser ce soir et la place qu'ils vont réaliser au sélectif. cette finale donc pour les garçons on a des blocs et pour les filles d'ailleurs on a des blocs qui sont dans des styles très différents euh, on va dire dans l'ensemble assez soutenu je pense particulièrement pour les filles mais euh, je pense qu'il devrait y avoir quand même pas mal de réussite euh, et on va espérer ben, que les garçons se départagent jusqu'au dernier moment et jusqu'au dernier bloc c'est pas mal ça a l'air de passer pour Guillaume Gléromondet allez le public de la Bacognard s'enflamme Guillaume Gléron-Bondet va nous sortir le bloc numéro 4 et là, ça va être excellent. Allez Allez, je ne sais pas si vous avez les images sur Internet, mais Guillaume Guéromondé est sur le poids là. Ah. Allez, Fanny Fanny, elle va le faire Fanny, c'est un rapport de puissance on dirait une athlète de difficulté, cette demoiselle, et pourtant, ce qu'elle développe. Wow. Allez, Charlotte, hein. c'est en deuxième partie qu'elle peut euh, peut-être tirer avantage de sa taille. Mais pour l'instant, il va falloir gagner tout ça. Allez, Mélissa, vous l'aidez, s'il vous plaît. Mélissa Lenevé, elle était septième des France. Eh bien, j'ai fait une grosse réparation hivernale pour être à peu près en forme euh, sur euh, ces Championnats de France et euh, le sélectif et ensuite la saison de coupe du monde. Euh, le, le seul petit hic c'est qu'il y, y a une semaine en fait je me suis euh, fait mal aux genou. peut-être que je me suis euh, ouais, fait un ligament ou euh, je ne je sais pas exactement mais euh, du coup c'était euh, très intéressant là, de voir euh, comment allier niveau de forme actuel sur ces Championnats de France en boitant à moitié et arriver à Mentalement, à être à 100% pour te dire, bah non. Aujourd'hui, j'arrive à, à mettre, ok, off, off ma, ma douleur et, et j'y vais à j'y 100%. C'est ma première finale de chocolat de France en senior. J'en ai déjà fait une en jeune. Bah, ça fait plaisir <rire> Qu'est-ce que ça fait Non, c'est dément. Hein. Je suis, euh, pour le moment, je sais pas trop quoi dire. Je suis un peu sur mon nuage, là. Moi, je fais je compte pas. Je, on ne sait pas exactement où on en est pendant la finale. Moi, je, ce que je veux faire, c'est... Euh, que ce que j'essaye de mettre en place, c'est euh, prendre les, un, les blocs les uns derrière les autres. Bah, ça, de faire face aux blocs. De faire le mieux que tu peux sur le bloc et après on fera le résultat sur la fin. Mais euh, bien sûr, il y a un moment, euh, t'es pas en bonne, bon pied, il faut rebondir et, et ben, le, le but c'est de rebondir le plus vite possible. Okay. Oh Allez Jérémy, hors de question de passer à côté. La baconnière Jérémy Bonder Oh Ben, un bloc où je me suis amusée c'est le bloc enfin euh, où il y avait où fallait courir quoi, le bloc 2. Euh, et ça j'ai trouvé ça plutôt marrant ouais euh, c'était vraiment euh, sympa à faire. Je pensais pas y arriver donc euh, c'est pas forcément mes points forts et voilà, je me suis amusée, j'ai eu la zone quoi donc euh, ouais. Alors moi ce serait plutôt le bloc 3 avec toutes les sphères bleues où il fallait grimper à l'envers, où on pouvait apparemment se retourner mais. Alors je m'y suis peut-être mal pris mais euh, bon je les sors à vue, je suis content, mais avec un combat comme jamais je manque à trois reprises de tomber comme pas possible, c'était génial et voilà je me battais à mort et je jouais ma vie c'était dément. J'aime bien ce style un peu mais c'est vrai que celui-là était quand même bien exigeant. Il euh, n'y a aucune tenue de prise, euh, c'est tout dans la sensation, dans les pommeaux, dans les pieds. Un peu d'ouverture de bassin du coup dans l'autre sens et j'aime bien mais faut pas le droit à l'erreur quoi. Voilà Là on voit plus qu'il peut l'arrêter. Allez Alban Levier Bah plus le premier bloc où euh, bah, la petite course là où il faut finir en s'arrêtant, là ce qu'ils appellent un peu les run and jump mais en partant du mur. Parce que c'est des blocs où étonnamment il faut quand même être détendu. On a l'impression qu'il faut envoyer tout ce qu'on peut mais en fait il faut être détendu pour arriver équilibré quoi. Ça paraît dur donc du coup on y va comme, euh, comme un fou et. Il faut mieux y aller tranquille, est ce qui n'est pas facile à faire du coup quand on n'a pas l'habitude de genre de bloc. C'est pareil, hein il est senior Clément Le Lechaptois Le premier bloc des garçons et le deuxième bloc des filles, euh, c'est des run and jump, donc des, des mouvements très spectaculaires, très explosifs, donc qui sont pas extrêmement difficiles mais euh, qui sont assez complexes à réaliser rapidement. Allez Clément le Chaptois, il va falloir que ce soit maintenant là Il faut qu'il parte avec le bloc numéro 1 oh Ouh c'est pas loin bah, on, on pense que, notamment pour les garçons, il y aura pas mal de réussite. Euh, bien que ce soit, voilà, il y a deux, deux jetés un peu de suite, donc il va falloir qu'ils arrivent à enchaîner ces deux jetés, c'est ça qui va être un peu compliqué pour eux. Euh, pour les filles, c'est un peu la même chose. Et je pense que pour les filles, voilà, c'est un petit peu plus difficile, mais on espère avoir pas mal de réussite aussi. Et Oh, oh ça, ça énerve vraiment Dedans, on sait pas, on sait pas ce qu'il faut faire, on sait pas comment on va passer, mais on y va et on sait qu'il faut tout donner, faut être à fond. Et j'y vais, je fais un premier essai, euh, n'importe quoi, et le deuxième, je trouve la méthode. Et après, là, tu te dis dis, ouais, la prise, elle est tellement loin, et tu donnes tout, et bim, t'arrives, tu tiens la prise, tu prends le ballon, et, et là, tu sais que c'est gagné. Et c'est les sensations que ça procure de se prendre tout le ballon, de jeter derrière le mur, c'est génial. 13, 12, oh oui oh, Alléluia Oh, et bien alors là, par contre, évidemment, on va pouvoir aller la pousser. Mesdames et messieurs, Fanny Gibert en démonstration, la réunionnaise. Et là, il y a Juliette Payette qui doit enchaîner un petit rhum. Oh, voilà Oh, oh, oh Notre championne de France, et là, je peux vous dire que c'est la Réunion. Il doit y avoir Juliette... La famille, tout le monde devant, tu l'attendais, Fanny, l'année dernière, tu étais deuxième des championnats de France. Et cette année, ça y est, c'est fait. Le club c'est à l'Ouest. remporte le titre de championne de France. C'est incroyable. J'en rêvais, j'y je, je, croyais, je le voulais et je l'ai fait. C'est juste trop bien. Et en plus, tu, tu confirmes, chose que toi, tu n'avais pas la qualification pour le reste de la saison, en tout cas pour le, la, les deux tiers de la saison sans parler de sélection, c'est gagner une compétition, c'est toujours dément, c'est les sensations que ça procure, la préparation qu'on met dedans, et là, c'est vraiment l'accomplissement. Championne de France, bah voilà, je sais pas, quand j'étais gamine, en mini, je disais, championne de France, senior, c'est incroyable Et là, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est dingue Je suis super content de ce que j'ai pu faire sur cette compétition. Euh, c'est vrai que c'est une compétition euh, qui était prévue dans mon calendrier, bien sûr, mais en ligne de mire, j'avais quand même euh, Plutôt la, la saison internationale qui, qui, qui me trottait dans la tête. Après, je me suis rendu sur ces championnats de France avec beaucoup, beaucoup d'envie et je me suis régalé. Ça a bien marché. Au final, je fais premier et du coup, c'est top. En conclusion c'était un magnifique événement donc là on ouvre la, la saison on débute avec ce championnat on va avoir les, les compétitions internationales derrière et là c'était vraiment ben, très très belle chose. En plus là dans la région ça se développe fortement sur les équipements on a la confirmation aujourd'hui qu'une salle internationale d'escalade va se construire d'ici trois ans à Laval, c'est engagé c'est formidable On a en Bretagne juste à côté on a un équipement national de bloc qui va se construire aussi on a un vrai vrai engouement d'escalade dans la région et on constate aujourd'hui que les élus sont partis pour construire des équipements et, et voir que l'escalade c'est important, c'est un sport pour les jeunes qui fonctionne bien et ça attire du monde, donc ça marche très très bien.